Aujourd'hui le 17 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Les forces armées de la Fédération de Russie ont effectué une frappe concentrée de missiles avec des missiles aériens et maritimes à longue portée des armes de haute précision contre des entreprises qui fournissaient aux forces armées ukrainiennes du carburant et des munitions. Objectif de frappe atteint Tous les objets affectés sont touchés. A la suite de la grève, l'approvisionnement en carburant des groupes des forces armées ukrainiennes a été interrompu et les possibilités de production d'explosifs, de poudre à canon et de carburant pour fusées solides en Ukraine ont été considérablement réduites. Dans la direction de Kupiansk, les actions actives des unités, les tirs d'artillerie, les frappes d'assaut et l'aviation de l'armée du groupe de troupes occidentales ont vaincu les effectifs et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Gryanikovka, les brest et du Kharkov Région et Novoslovskoye de la République Populaire de Louhansk. Au cours de la journée, jusqu'à 80 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et six véhicules ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimanski, à la suite de l'engagement du feu de l'ennemi par le groupe de troupes centres dans les zones des colonies de Terni de la République Populaire de Donetsk, Stelmaovka, Novskoye et Chervon et de la République Populaire de Lougansk, environ 90 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés et une installation de MLRS ont été détruits grade et deux obusiers automoteurs Acacia. Jusqu'à 200 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux véhicules, ainsi que deux obusiers D-30 et un D-20 ont été détruits au cours d'opérations offensives et de tirs d'artillerie du groupe des forces du Sud en direction de Donetsk. Un dépôt de munitions de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, l'aviation et l'artillerie tactique opérationnelle du groupe de force Vostok ont infligé des dégâts de feu à des unités ukrainiennes dans les zones des colonies de Vugledar de la République. Populaire de Donetsk, d'Olgovsk de et de Magdalinovka de la région de zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 70 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, une installation Uragan MLRS, deux obusiers et de et un système d'artillerie M777 fabriqué aux États-Unis. En outre, un dépôt de munitions de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village du Gledar. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, 12 véhicules, deux obusiers automoteurs Akatsia, ainsi qu'un système de lance-roquettes multiples Imar ont été détruits en une journée à la suite de dégâts causés par le feu. En outre, deux dépôts de munitions des 124e et 129e Brigades de Défense Territoriale ont été touchés près de la ville de Kasson et de la colonie de Vyshtarasovka, dans la région de Dnepropetrovsk. L'aviation de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 97 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans son six district en une journée. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un hélicoptère 1 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Nikolskoï, dans la région de Kherson. En outre, au cours de la journée, neuf véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Golikovo, Préobrasanoe, Kuzmovka, Ploshanka de la République Populaire de Lugansk, Orlinskoye Balodino et Alexandrovka de la République Populaire de Donetsk. Et trois roquettes du HIMARS-système de lance-roquettes multiples et un missile anti-radar ont été interceptées à armes. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 385 avions, 210 hélicoptères, 3161 véhicules aériens sans pilote, 404 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7901 chars et autres véhicules blindés de combat, 1027 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 4121 pièces d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 8429 unités de véhicules militaires spéciaux.